Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais euh, aborder un sujet important euh, Comment gagner de l'argent et du temps Alors chaque seconde est historique Chaque seconde a son poids dans l'éternité il, il suffit d'un péché mortel accompli donc euh, en une seconde pour nous mériter l'enfer éternellement Et euh... J'ai lié les notions euh, du temps et de l'argent car vous savez tous que le temps c'est de l'argent, et l'argent peut nous faire gagner du temps. Alors je rappelle le but de toute existence humaine, c'est de connaître, aimer et servir Dieu, et on aime et on sert Dieu aussi en aimant et en servant euh, les autres Et là je vous renvoie à mes précédentes vidéos sur ma chaîne euh, sur ma chaîne YouTube euh, sur tous ces points, euh, sur comment aimer les autres, euh, comment euh, connaître, euh, servir Dieu. Euh, je vous renvoie à mon travail euh, précédent. Euh... Effectivement.. Euh... Il faut prendre conscience que euh, lorsque l'on se convertit sincèrement et avec ferveur au catholicisme, nous nous, re nous, euh, nous, nous re recentrons sur Dieu et donc sur l'essentiel. Et dès lors, la mode, les mondanités, les plaisirs de la chair apparaissent comme des illusions. Aussi, par exemple, l'art contemporain nous apparaît dans toute sa vulgarité, dans toute sa laideur, sa vacuité. Euh, voilà, donc ce qui est, ce qui est surtout important, c'est euh, de se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire Dieu, son service. Et aussi, donc, euh, vous voyez que euh, en, en connaissant, aimant et servant Dieu, nous pouvons dès lors, par lui, avec lui et en lui, aimer servir les autres. Euh, sinon, nous, nous manquons de persévérance et nos, nos, nos fruits euh, ne portent pas la grâce en fait donc notre temps est très précieux et peut nous valoir des trésors éternels et donc ce temps doit être bien employé doit être maximisé en vue de ce but donc, euh, donc ce but de l'existence centré sur Dieu et les autres et nous aimons bien les autres qu'à travers Dieu. Euh, donc d'un point de vue général, je vous renvoie sur euh, un article que j'avais publié sur mon, sur mon Overblog. Alors mon Overblog en fait c'est... à la base c'était un, un blog sur la culture générale que j'ai écrit euh, il y a 10 ans à peu près. Donc euh, à l'époque je n'étais pas converti au catholicisme. Et je n'avais pas les mêmes... En fait c'est ma conversion au catholicisme qui m'a amené à, à, à être clairement d'ultra-droite. Hein, parce que j'y reviendrai certainement dans une prochaine vidéo. Mais le Christ est d'ultra-droite. Hein. Ça il faut, bien avoir... il faut bien avoir ça en tête. Le Christ est d'ultra-droite. Je, je ferai une vidéo là-dessus. D'ailleurs là je vous, je vous montre euh, un tableau euh, remarquable que j'ai commenté aussi... Euh, sur ma chaîne, en, en trois parties, hein. euh, vous pouvez retrouver ça dans mes dans mes vidéos. Euh, donc, euh, effectivement, je, je, pour revenir à cet overblock, c'est bon. Si, si vous préparez des concours euh, ou si vous voulez vous peaufiner votre culture générale, vous pouvez euh, jeter un petit coup d'œil. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai. J'ai divisé ça en plusieurs thèmes, une vingtaine de thèmes, mais je voulais euh, vous, vous souligner, euh, vous, vous portez votre intérêt sur euh, cet article, comment gagner du temps. Je, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc là, j'ai dans cette vidéo, j'ai pour entrer dans le vif du sujet, euh, j'ai identifié quelques pertes de temps grossières déjà, alors je ne les ai pas classées... Euh, il n'y a pas d'ordre particulier parce qu'une perte de temps est une perte de temps. Hein. Et de même qu'une perte d'argent est une perte d'argent. Hein. Je pense qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de hiérarchie à faire. Mais déjà, donc première perte de temps grossière, c'est la télévision. Euh, alors, Monseigneur Lefebvre, bon, on est d'accord avec lui. Ou, ou pas. Moi, moi je considère que Monseigneur Lefèvre... Fèvre, comme un schismatique la fraternité sacerdotale est schismatique selon moi mais il y a quand même des choses intéressantes et euh, la télévision il disait que la télévision est le tabernacle de Satan alors c'est tout à fait je suis tout à fait d'accord avec ça on peut très bien vivre sans télé, je moi même je n'ai jamais acheté de télévision euh, et l'immense majorité des programmes sont insignifiants quand ils ne sont pas tout simplement mauvais et la plupart du temps ils sont mauvais Dieu est totalement exclu de ce média de masse alors vous me direz qu'il y a peut-être le jour du Seigneur mais euh, mieux vaut quand même aller à la messe le dimanche et si vous ne pouvez pas aller à la messe pour des raisons légitimes euh, faites un rosaire donc pour moi la télé c'est directement à la poubelle et en plus, vous vous exonérerez euh, de la redevance télévision. Alors, je ne sais pas, peut-être c'est 150 euros. Moi, moi qui n'ai jamais payé cette redevance, je ne sais pas trop. Euh, c'est de l'ordre euh, certainement d'un peu plus de 100 euros. Et pour vous tenir informé, il, il y a Internet. Hein, c'est gratuit. Il y a des médias, euh, des médias euh, très bien sur Internet. Alors, deuxième perte de temps grossière, les journaux et les revues de masse et les mauvaises lectures. Donc, euh, donc comme pour la télévision, pratiquement tous les, toutes les revues et les journaux euh, sont insignifiants, Dieu en est absent, euh, euh, les revues sont futiles et vaines et les journaux font partie d'une propagande idéologique contraire à la volonté de Dieu. Et là je vous renvoie à ce fameux euh, tableau qui est pour moi euh, qui, qui, qui dit beaucoup de beaucoup de choses et, et qui peut vous, vous éclairer sur pas mal de points. Et euh, effectivement.. Euh, euh, alors il y a toujours des exceptions. Il hein, euh, y a des revues, il y a des très bonnes revues, il y, y a des très bons euh, journaux, mais ils sont. Euh, ils ne sont pas distribués dans, dans, dans, dans, dans tous les kiosques, et euh... Bon, je peux vous citer euh... la revue de l'action familiale et scolaire qui peut intéresser les, les familles, hein, je, je pense. Bon, je, je vous laisse découvrir, les faire vos, vos recherches par vous-même, mais moi je dis que la vérité est à l'ultra-droite, hein. le Christ est d'ultra-droite encore une fois. Alors, euh, troisième euh, perte de temps, alors les mauvaises lectures, oui, évidemment, moi ça fait longtemps que je ne lis plus de romans, mais je n'ai rien contre la grande littérature, hein, elle existe, euh, et je, je ne peux qu'en vous encourager à lire des, des, des, des œuvres euh, littéraires, mais ma foi, euh, la plupart des livres, euh, la plupart des romans, surtout contemporains, sont, sont, sont achetés, hein, sont, sont même à brûler selon moi, par exemple, tout ce qu'on vous propose dans les supermarchés euh, en lecture, tout ce qu'on vous propose dans les aires d'autoroute, tout ça, pour moi, c est, c est, ne mérite euh, pas plus que, euh, que de finir dans une cheminée euh, euh, pour, euh, pour allumer une bûche. Euh, alors, euh, troisième perte de temps grossière, le cinéma et le mauvais théâtre donc euh, dans le cinéma, j'ai envie de dire qu'un euh, film sur mille est remarquable par le fait qu'il est édifiant, donc il peut nous édifier par rapport euh, à notre union à Dieu ou en euh, ce qui est véhicule euh, du vrai ou du beau. Et encore, un pour mille c'est vraiment une fourchette haute, hein. là je suis vraiment gentil. Hein. Euh, donc là aussi il y a beaucoup d'économies aussi en argent à faire hein. le, le cinéma coûte, euh, coûte 10 euros la place euh, moi ça fait longtemps que je, que je ne vais plus au, au cinéma alors j'ai fait une vidéo sur les 5 meilleurs films de tous les temps et, et, et je peux vous dire que c'est très difficile de choisir le 6ème ou le 7ème hein. c'est pas, pas évident alors, euh, quatrième perte de temps grossière, les jeux vidéo. Alors, moi le meilleur conseil que je peux vous donner c'est d'arrêter totalement de jouer aux jeux vidéo, c'est particulièrement improductif. Pour moi c'est vraiment, ça, ça symbolise vraiment la perte de temps absolue. Il y a tellement de choses à faire dans, dans la vie réelle. Ensuite, euh, cinquième perte de temps grossière, les boîtes de nuit ou blablater au téléphone. Donc le blabla au téléphone, euh, bon, je, je, je pense que c'est plutôt féminin. Euh, mais enfin, là, il y a aussi euh, beaucoup de temps à gagner. Hein. Alors les boîtes de nuit, je considère que c'est de, des endroits de perdition. Et un catholique n'a rien à faire dans, dans une boîte de nuit. Euh, ensuite, les pertes de temps relatives. Donc là, tout dépend de... Du temps que vous mettez et de ce que vous, vous pouvez euh, par exemple la musique ça dépend de ce que vous écoutez hein, euh, euh, et les sorties entre amis ça dépend avec qui vous sortez et ça dépend euh, aussi du temps du temps que vous passez euh, de la fréquence aussi euh, voilà tout ça doit doit être relativisé et ne, ne doit pas euh, euh, cannibaliser votre temps alors pour la musique, autant vous le dire tout de suite, euh, rien n'est mieux que le silence. Car le silence permet de se recueillir et le recueillement permet d'être mieux à l'écoute de l'esprit saint qui travaille en nous. Alors après je pense qu'on peut écouter de la musique à très petite dose. Alors je vais faire une vidéo sur la, sur la musique mais... Euh, par ordre de pureté, de beauté et de noblesse, donc je vais classer euh, les styles... Euh, Certains styles par ordre de pureté, de beauté, de noblesse Donc Le, le style le plus pur, le plus noble et le plus beau c'est le chant grégorien Ensuite vient le baroque, ensuite la musique classique, ensuite la musique romantique Et puis vient toute la, toute la bouillabaisse de, de, du XXe siècle et du, donc du, aussi du XXIe Et on remarque que la musique n'a fait que décliner, n'a fait que savachir à travers les siècles et il y a aussi de la musique à éviter absolument, je pense, je pense au métal, euh, au euh, aux musiques un peu dark, aux musiques qui aussi euh, à tendance orientalisante, qui, qui tendent à modifier nos, nos états de conscience. Ou alors bien évidemment des, des musiques aux paroles obscènes ou au ou rythme euh, trop énervante. Donc là je pense, euh, je pense surtout au rap, mais pas que. Hein. Euh, alors des points de vigilance C'est à dire euh, Ce n'est pas mauvais en soi Mais tout dépend de ce que vous, vous faites sur, les, avec vos, sur vos écrans Par exemple les portables, les tablettes, les ordinateurs Je pense que vous, Si vous voulez gagner du temps euh, euh, Je pense qu'il faut que vous réfléchissiez euh, faire de, Je pense qu'il faut que vous fassiez un travail réflexif sur vous-même pour savoir euh, si vous n'êtes pas en train de perdre de temps parce que là je pense qu'il y a des gains de temps énormes euh, donc sur, euh, à, propos, à propos des écrans euh, ensuite j'ai identifié euh, une perte grossière d'argent, c'est bien évidemment la cigarette donc fumer pour moi est un, est un acte totalement absurde et pour limiter les effets nocifs sur votre santé euh, et celle de votre entourage aussi, euh, vous pouvez troquer votre cigarette par des cigarettes électroniques dans un premier temps. Mais euh, si vous êtes dépendant, il faut absolument que vous arrêtiez de fumer. Euh, et euh, enfin, si vous êtes dépendant, arrêter de fumer doit être une priorité absolue pour vous. Donc euh, voilà, si, si, si vous, voilà quelques conseils euh, pour gagner beaucoup de temps et, et de l'argent. Et donc le temps doit, doit être employé à des choses constructives, qui, qui édifiantes à la fois euh, dans notre vie spirituelle ou euh, pour, les, pour, pour les autres. Notre temps doit donner euh, gloire, rendre gloire à Dieu... Comme par, exemple, euh, comme par exemple la prière, je pense qu'il faudrait consacrer euh, deux heures en moyenne par jour à la prière. Dans, en, notre temps, euh, en notre temps enténébré, c'est nécessaire d'avoir cette lumière tous les jours. Donc entre les prières du matin et du soir, euh, et au minimum un chapelet, on arrive facile à une heure par jour. Pour moi, une heure par jour de prière est vraiment le strict minimum. Donc voilà, pensez à la vie éternelle plus souvent et vous comprendrez l'importance de chaque seconde sur Terre, car la vie sera toujours trop courte. Pensez-y les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.